La PFE, c'est un événement qui a eu lieu, euh, enfin une période plutôt, qui a eu lieu du 1er janvier au 30 juin euh, de cette année, 2022, euh, une période pendant laquelle la France a présidé le Conseil de l'Union Européenne. C'est pour ça qu'on l'appelle PFUE, Présidence Française de l'Union Européenne. Mais en réalité, c'est la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, parce que tous les six mois, les 27 États membres assument à tour de rôle euh, la présidence du Conseil de l'Union Européenne, qui est l'institution qui rassemble les États membres. Pendant ces six mois à la tête du Conseil de l'Union Européenne, la France euh, a travaillé avec les autres pays européens euh, pour faire émerger des, des compromis et euh, a œuvré à trouver au niveau européen des solutions qui puissent convenir à l'ensemble des États membres pour faire avancer l'Union Européenne. Ces priorités, elles étaient... Euh reposait euh, reposé sur un triptyque qui était la, la devise de, de la, la PFUE, qui était « Relance, puissance, appartenance », dont ont découlé trois thèmes centraux euh, pour la France, qui étaient euh, le climat, euh, le social et le numérique. La guerre en Ukraine, qui a débuté le, le 24 février, est venue complètement bouleverser euh, l'agenda prévu par la France. Euh, la France a dû revoir ses priorités euh, à la tête du Conseil, mais elle a quand même euh, réussi à faire avancer de très nombreux dossiers qui étaient euh, à l'ordre, enfin, qui étaient prévus dans ses priorités initiales. Mais euh, effectivement, il y a eu cette euh, guerre en Ukraine qui a été déclenchée fin février, et il a fallu, fallu que l'Union européenne réagisse. Et donc, la France, en tant que présidente du Conseil de l'Union européenne, a euh, aidé euh, au niveau européen à trouver des compromis, à trouver des, des mesures euh, pour réagir à cette guerre qui euh, conviennent à l'ensemble des 27 États membres. Donc, il y a eu, par exemple, les sanctions. Il y a eu six trains de sanctions qui ont été adoptés, euh, avec des premières sanctions qui ont été décidées dès le 24 février au soir. Euh, et parmi elles, il y a notamment les sanctions qui portent sur l'énergie. Il y a eu également le financement d'envoi d'armes euh, aux Ukrainiens euh, euh, et ce qui est une première pour l'Union Européenne parce qu'avant 2021, elle n'avait légalement pas le droit de financer l'envoi d'armes, l'État, la pays en guerre et pour la première fois euh, qu'elle s'en est donné la possibilité, elle l'a fait et euh, dans le cadre de cette guerre-là, il y a eu 2 milliards d'euros d'envoi d'armes jusqu'à maintenant qui ont été financés par l'Union Européenne. La boussole stratégique qui a été adoptée euh, par les États membres mais qui est en fait qui a un texte qui... Euh, euh, permet de aux États membres de, de définir leurs priorités en matière de politique de sécurité et de défense euh, jusqu'en 2035. Ce texte, euh, c'était compliqué de, de trouver un accord entre les 27 parce qu'ils peuvent avoir des, euh, des appréciations, des questions de défense qui sont très différentes. Et euh, il y a eu cinq versions différentes qui ont été nécessaires pour aboutir à la version finale. Et le, le texte a été modifié en, à la dernière minute pour prendre en compte euh, la guerre en Ukraine, et euh, donc ça, ça a pu être fait sous présidence française. Il y a également la question des réfugiés, parce qu'il y a eu euh, des millions de réfugiés, euh, qui ont, euh, des millions d'Ukrainiens qui ont dû fuir euh, leur logement en Ukraine, euh, qui ont dû fuir dans le pays, mais d'autres qui ont dû franchir la, la frontière et aller dans les, les États membres, se réfugier dans les États membres de l'Union européenne. Et là, il y a un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de protection temporaire qui a été créé il y a 20 ans. Et qui euh, encore une fois a été activé pour la première fois, à 3,5 millions d'Ukrainiens qui ont bénéficié euh, de ce mécanisme ou d'une protection similaire, de bénéficier euh, euh, mêmes, euh, des mêmes droits euh, que les citoyens de l'Union européenne, euh, au logement, euh, au travail, euh, au, à l'éducation, à la santé, donc qui ont pu ainsi se réfugier euh, dans l'Union européenne. Il y a effectivement aussi la question euh, de l'adhésion, puisque euh, l'Ukraine a déposé sa demande d'adhésion de, à l'Union européenne le 28 euh, février euh, et euh, elle a été suivie par la, la Moldavie et la Géorgie le 3 mars. L'Ukraine et euh, la Moldavie ont obtenu euh, le 23 juin dernier le statut de, de candidat à l'adhésion à, à l'Union européenne euh, de la part des États membres. Et ça, c'est quelque chose... Euh, qui a été fait dans un dé délai particulièrement rapide. Et donc, encore une fois, sous euh, présidence française, il euh, y, y a eu euh, ce compromis-là très important pour euh, la construction européenne et qui est une réponse euh, forte de, de l'Union européenne, euh, à, à la fois, euh, qui s'adresse à la fois à la Russie, qui dit au, euh, à Vladimir Poutine, la place des, des Ukrainiens et des Moldaves est avec nous dans l'Union européenne, et aussi euh, à ces deux pays candidats, euh, en leur disant la, la même chose, vous êtes avec nous, euh, votre place est en Europe et pas euh, sous la coupe de la Russie de Vladimir Poutine. Et, et c'est aussi un, un moyen de dire euh, euh, aux Européens que les Ukrainiens et les Moldaves font partie de la, la communauté européenne. C'est un message très fort. On voit qu'au niveau européen, il y a une forte dépendance euh, énergétique, et notamment au gaz russe, comme vous pouvez le voir sur cette carte, euh, et qui, là encore une fois, est variable parce que c'est en France, c'est entre guillemets que de, on est dépendant du gaz russe que de, en 2020 que de 16%, alors qu'en Allemagne, est, on est déjà à 66%, et en Lettonie, en 2020, on était à 100%. C'est ce qui a motivé euh, la France à faire avancer les dossiers climatiques parce que justement, euh, ils permettront non seulement de préserver euh, le climat, ou en tout cas d'atténuer les effets du changement climatique, mais en même temps, euh, ça permet de sortir de cette dépendance énergétique. Euh, donc, euh, ces, ces dossiers-là, qui faisaient déjà partie des priorités de la France, en fait, sont venus, euh, euh, et ce qui, ce qui n'était pas prévu, répondre aux problématiques euh, mises en lumière par euh, la guerre en Ukraine. Parmi les, les mesures qui ont, été, euh, qui ont, qui ont fait l'objet d'accords pendant le, la présidence française de l'Union européenne et qui sont liées au climat, il y a notamment la, la question de, des énergies renouvelables, ce qui permettrait de sortir, plus on aura d'énergie renouvelable, plus on sortira de cette dépendance énergétique aux énergies fossiles. Il y a eu un accord pendant la PFUE sur un objectif de 40%. D'énergie renouvelable dans le mix énergétique européen d'ici à 2030, contre à peu près un peu plus de 22% actuellement. Et ce qui nous permettrait donc d'être de, de, beaucoup plus indépendants d'un point de vue énergétique. Et puis, il y a aussi, pour réduire la dépendance énergétique, on peut aussi il faut aussi réduire la consommation d'énergie. Et là encore, pendant la PFE, ce dossier a avancé, celui de, de l'efficacité énergétique, puisque les États membres sont mis d'accord euh, sur un objectif de réduction euh, de la consommation finale d'énergie de, de 36% d'ici à 2030. Et il y a eu d'autres euh, grands textes hein, qui ont fait l'objet de... D'accord, euh, pendant le, la PFUE, euh, il y a notamment, euh, je l'évoquais un peu plus tôt, le mécanisme d'ajustement carbone euh, aux frontières, donc qui est une sorte de taxe carbone aux frontières, qui consiste euh, à dire que euh, ce n'est pas normal euh, le fait que euh, des, pays, des producteurs, parfois dans des, dans des euh, secteurs très polluants, hors de l'Union européenne, euh, le fait qu'ils ne soient pas soumis à des normes environnementales aussi strictes qu'en Europe, euh, ça crée une, euh, une concurrence déloyale vis-à-vis -vis des entreprises européennes qui, elles, sont soumises à ces normes environnementales strictes, voire très strictes. Et en plus, ça peut contribuer à une délocalisation euh, du, de la, des émissions carbone. Et donc, c'est un, un mécanisme qui, vient, euh, euh, qui est censé euh, permettre d'avoir un alignement, euh, une convergence à la hausse des normes environnementales ou du moins, enfin, en tout cas, encourager cette convergence à la hausse des normes environnementales dans le monde. Sur le social, il y a eu plusieurs dossiers qui ont avancé, mais il y en a un, s'il faut en retenir un, euh, c'est un texte qui a été assez compliqué à faire aboutir, euh, qui avait été présenté pour la première fois en octobre 2020 par la, la Commission européenne, est une directive sur les salaires minimums, parce qu'actuellement, il y a des écarts très importants. Euh, en termes de salaire minimum dans les états membres qui en ont, parce que tous les états membres n'ont pas de salaire minimum hein, au niveau national. Il y en a 21 sur 27 qui en ont. Et euh, le salaire minimum va de 300, euh, un peu plus de 300 euros brut par mois en Bulgarie, jusqu'à plus de 2000 euros brut par mois au Luxembourg. Et, euh, et donc ce qui fait des divergences euh, qui peuvent avoir un impact négatif, euh, notamment en, en matière de, de délocalisation en Europe, et le but, c'est qu'il y ait une convergence à la hausse des, des salaires minimums euh, avec ce texte, qui a fait l'objet d'un accord en juin entre États membres et euh, députés européens. Donc, euh, c'est un pas important pour l'Europe sociale. Il y a eu deux textes très importants en fait, qui ont fait l'objet d'accord entre États membres et euh, députés européens. C'est-à-dire que c'est des textes qui vont être euh, appliqués euh, prochainement, peut-être dès euh, 2023. Euh, et donc, le, le premier, euh, c'est le DMA, le Digital Markets Act, qui vise à mieux encadrer euh, les grandes plateformes, notamment les, les GAFAM. Et euh, il y a également en avril le Digital Services Act, le DSA, donc le, un, autre, euh, un autre grand projet de, de règlement qui a été fait l'objet d'un accord entre eurodéputés et États membres. Et euh, là, le but, c'est de freiner la diffusion en ligne de contenus illicites. Euh, la France ne quitte pas définitivement le Conseil pour retourner à ses affaires et laisser euh, la, la République tchèque, qui lui succède, de travailler toute seule. Depuis euh, les années 2000, ça a été institutionnalisé avec le traité de Lisbonne. Euh, il y a un système de trio, donc, Trois pays euh, qui, ont, euh, qui, à tour de rôle, assument la, la présidence tournante du Conseil pendant six mois, euh, travaillent ensemble. Et ces pays définissent des, des objectifs de long terme et chaque pays qui fait partie de ce trio, donc dans le trio de la France, il euh, y a la France. Ensuite, il y a la République tchèque qui vient de lui succéder pour six mois depuis le 1er juillet. Et après, au premier semestre 2023, ça sera la Suède. Et donc, ces trois pays dans ce trio ont défini des objectifs de long terme et euh, chaque pays a, avait ensuite des objectifs plus précis. Donc la France continuera de suivre les grandes priorités, que ce soit le climat, le social, le numérique, puisqu'elle conserve un, un rôle important, étant donné qu'elle fait partie d'un trio qui ne prendra fin euh, qu'à qu la mi-2023.